Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Charlotte. Oh! Sapesti, ma petite chérie. Tu allais oublier ton médicament. Il faut le prendre, hein. C'est bon pour toi, hein. Que ferions-nous aussi? Par malheur, tu ne la prenais pas, hein Le monde est bien trop dur pour les petites filles qui ne prennent pas leurs médicaments, hein Bois, bois, c'est bien ma fille, bois. C'est bien ma chérie, tu es courageuse ma chérie. Tu peux être fier de toi ma chérie. Papa est fier de toi ma chérie, c'est bien. Bonne nuit Charlotte. Bonne nuit papa. Bonne nuit Charlotte. Bonne nuit papa. Oh. Elle a encore oublié, ma chérie. Papa n'a pas eu son bisou, hein Papa vient te faire un bisou, ma chérie Un gentil bisou de papa pour protéger sa petite fille contre les vilains rêves et les méchants cauchemars, hein Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Charlotte. Ma fille, la vie peut sembler horrible, mais il faut la vivre quand même, car des fois, la vie vaut le coup. J'espère, j'espère que tout ira bien pour toi, ma chérie. J'espère sincèrement que tout se passera bien pour toi, ma chérie. Je t'aime, papa t'aime, ma chérie. Papa t'aime, ma chérie. nuit, dors bien. Hehehehe <laughs> <laughs> Est-ce que je fais un cauchemar Mais pas du tout. Je suis le lapin des rêves. Vous vous, vous me faites peur Oh, mais il ne faut pas. Toutes les petites filles, un jour, rencontrent le lapin. Le gentil lapin des rêves. Mais oui, mais oui. Que, que, que voulez-vous Petite fille, prends ma main. Je vais te montrer le monde. sommes-nous Nous sommes dans la ville et c'est la nuit. Que faisons-nous ici Ma petite fille, je porte en moi une mission. Il y a des choses que je dois te dire et il y a des choses que je dois te montrer. Mais ça ne peut pas attendre demain. Je, je suis fatigué et puis... Et puis, j'ai pris mon médicament. Petite fille, est-ce que tu entends Quand le soleil fuit, au loin la fête résonne. La fête est la guerre. Elle est l'oubli mortel. L'oubli est le pire des vices, la maladie qui gangrène. La fête est une valse désenchantée dans laquelle disparaît l'homme, sa nature, sa passion et son futur. Quand l'homme danse et qu'il se croit éternel, toutes les histoires qu'il n'a pas sauvées chavirent et sombre dans un océan de finitude. Mais si les gens aiment s'amuser, quel est le problème Pourquoi détester l'amusement Parce qu'il est une fin en soi. Seul compte des choses qui peuvent durer toujours. Et toi, petite fille, tu dois durer toujours. Tu dois grandir, mais tu dois rester Je sûr de comprendre tout ce que vous dites. Je suis là pour que ta jeunesse dure toujours, ma petite. L'infini est un feu à maintenir précieusement. C'est un martyr. C'est formidable La fête, la musique, l'alcool, la joie feinte, et le nihilisme roi, c'est se perdre, c'est mourir. Et je suis là, petite fille, pour que tu ne meurs pas Pourquoi je suis qu'une merde Pourquoi je suis pas beau Pourquoi ce sont toujours les mêmes petits baisses et pas moi ah ah Petite fille, voici la vraie beauté, la vraie justice, la vraie vérité. C'est ainsi qu'on s'échappe du monde. C'est ce que tu dois garder en toi pour rester. Et pour rester sans être transformé par la laideur, les mensonges et la perversion de la vie, de la nuit et des hommes. C'est beau. Maintenant, petite fille, je vais te ramener chez toi. Hey, gamine Eh, hey, ma jolie Il ne peut pas me voir. Alors, on se promène toute seule dans les rues S'il te plaît, n'y va pas. Hey. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi joli, traverser ces rues puantes. Et tu veux savoir quel est ton problème C'est que tu es bien trop belle pour ce monde si laid. Petite fille, il est l'heure de rentrer. Qu comment vous appelez-vous Moi Je suis le loser, le loser des cauchemars. <rire> Tiens gamine, bois ça, tu m'en diras des nouvelles. Pardonne-moi, gamine. Je ne devrais pas rire, car ce monde est fait pour pleurer. S'il était fait pour rire, ça se saurait. Il faut que tu saches, gamine, que la fin du vieux monde est proche. Peut-être même bien que l'apocalypse a déjà eu lieu. Qu'il ne reste sur la terre que quelques âmes déchues, comme toi, gamine. <rire> Et tu vois maintenant gamine, il n'y a plus rien à sauver. C'est faux petite fille, plein de choses méritent d'être sauvées. Moi je dis qu'il faudrait même tout raser de ce qui reste. Non, il faut protéger ce qui est beau, le sanctifier, abandonner ce monde qui court à sa perte. Toujours espérer. Tu sais ce qui sauve gamine Tu sais ce qui sauve vraiment petite fille, il faut pleurer Il faut des larmes de joie Le siècle réclame son sang, gamine. Le monde entier veut son sang. Il le mérite. Petite fille, fais ton choix, je t'en supplie C'est à toi de choisir, gamine. Fais, fais ton, ton choix, choix. Charlotte, Charlotte, il est l'heure, l'heure de se réveiller. Il ne faut pas être en retard pour la vie. Charlotte, ma chérie, je t'ai fait un nouveau médicament. Charlotte, Charlotte, qu'y a-t-il T'es pas fraîche ce matin, tu as de la fièvre Tu as de la fièvre, ma chérie Qu'est-ce qu'il y a Charlotte, ma chérie, tu as des problèmes Charlotte, je suis ton père, je suis ton meilleur ami. Charlotte, il peut tout me dire, il sait bien que tu peux tout me dire, chérie. Charlotte, s'il te plaît, prends ton médicament, il le faut, il le faut, Charlotte, c'est bon pour toi. Prends ton médicament. Charlotte, Charlotte, je suis ton père, tu vas dire, Prends ce médicament, Charlotte. Chérie, chérie, mais. Mais qu'est-ce que c'est que ce marteau, chérie Mais qu'est-ce que c'est que ce marteau, chérie